Pour cette première cohorte où on va accueillir 24 membres fondateurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'on aura exceptionnellement six immersions, une par mois. Chaque mois, on aura une journée qu'on va passer ensemble à travailler sur des choses Importante, pas forcément urgente. Peut-être travailler sur un sommet virtuel, sur euh, écrire un livre, euh, des choses qui vous aident à développer votre business mais que vous prenez pas trop le temps de travailler d'habitude. On aura un invité spécial aussi à chaque fois pour venir nous booster, nous encourager, faire un partage d'expérience. Et euh, on aura des temps de partage entre nous. Et enfin, on aura un temps où je serai là aussi pour vous encourager, vous challenger, vous coacher. Donc, Uniquement pour cette première cohorte du euh, programme Ascension, il y aura donc six immersions. Il y en aura trois en présentiel à Paris et trois en distanciel. Et durant ces six immersions, vous allez pouvoir faire des pas de géant. Okay Quelquefois on apprend un petit peu, on, on fait des petites avancées, mais là, à chaque fin de journée, non seulement vous allez être reboosté émotionnellement, mentalement, mais vous allez faire des pas réels qui vont vous rapprocher de vos objectifs et de ces 10 000 euros euh, par mois. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur le programme Ascension. Candidaté, vous avez jusqu'au 19 décembre. Après, c'est trop tard parce qu'on démarre tous en janvier et j'ai hâte de faire votre connaissance.